Hey <rire> J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais tester avec vous des produits vegan que l'on peut trouver en supermarché bio. A la base je voulais faire une vidéo avec produits vegan de supermarché conventionnel et supermarché bio. Mais Naturalia m'a envoyé un énorme coffret avec énormément de produits et donc je me suis dit que si je faisais et supermarché conventionnel et supermarché bio ça allait être hyper long. Je me suis dit surtout que ce serait sympa pour vous de vous faire découvrir des produits qui sont entièrement vegan que vous connaissez peut-être pas. Ou euh, peut-être que vous avez déjà vu mais que vous ne saviez pas qu'ils étaient vegan. Ou ça vous donnera des idées de choses que vous pouvez manger. Et euh, je vais en profiter dans cette vidéo même si ce n'est pas des choses euh, qu'on peut trouver en magasin bio. J'avais reçu ces sauces là, je pense que vous les aviez vues sur mon compte Instagram. Je vous avais dit que j'avais reçu de la marque The Good Spoon. Donc ceux là ils sont trouvables en Carrefour. Genre à côté des, des hummus, des blinis, des choses comme ça Et puis d'autres endroits Mais j'essaierai je, de vous le mettre ça en barre d'info Donc je me suis dit bon Je vais les tester en même temps ah, J'ai énormément de choses Et euh, là je n'ai même pas tout Donc on va pas tarder J'ai mon arsenal de cuillères Parce que je déteste ça Utiliser le même, le même couvert pour tout Et puis c'est parti Alors je me demande je vais peut-être commencer par le salé parce que je pense que ça, ce sera mon repas vu la, le nombre de choses que je vais essayer. Donc, on va essayer euh, ces sauces là. Ce sont des sauces mayonnaise sans œufs et euh, fait à partir d'algues, si j'ai bien compris. Ce qui permet de réduire énormément le taux en huile, curry, piquante, traditionnelle et high finzer. Donc, c'est parti. J'ai pas vu s'il y avait des oignons dedans. J'imagine qu'il y a de l'oignon. Je suis intolérante, mais bon. Je vais faire ça pour vous. Donc je vais commencer par la sauce mayo euh, traditionnelle et originale. Je ne suis pas fan de mayonnaise de base mais bon j'en ai déjà mangé et ça, ça a vraiment l'odeur de, de la mayonnaise. Mmh. Ça a le goût de mayonnaise. J'avoue que manger ça comme ça là c'est un, euh, un peu écœurant mais... Mais ça a vraiment le goût de mayonnaise. En tout cas, si vous cherchez une mayonnaise vegan plus saine que les autres mayonnaises, c'est très bien. Ouh. Aïe Finzer. C'est aïe, Je trouve qu'elle est très très vinaigrée. Elle est très acide. Je suis moins fan. Je préfère la mayonnaise normale. La curry. <rire> Celle-là est très bonne, mais pour le coup, elle n'a plus le goût de mayonnaise, je trouve. Le curry l'emporte, mais c'est très bon. Je pense que... Ça serait bien sur du pain avec un steak végétarien ou quelque chose comme ça et enfin la sauce piquante mmh, très très bonne je pense que c'est ma préférée ça a pas le goût de maillot c'est pas ultra ultra piquant non plus c'est pas ultra fort mais on le sent pareil je pense avec des burgers ça doit être très bon dans des pâtes aussi je pense euh, avec du riz avec des légumes ouais voilà pour ces petites sauces en tout cas merci beaucoup de Good Spoon de m'avoir envoyé ces sauces-là. Alors ensuite, je vais vous montrer deux fromages végétaux. Donc là, on passe par, euh, on passe pardon aux produits que Naturalia m'a envoyé. Alors celui-ci, je le connais, le Joséphine de Jay Enjoy, et c'est vraiment juste tellement bon. Je l'ai déjà ouvert et j'ai déjà consommé parce que pour être honnête avec vous, en fait, je devais tourner la vidéo la semaine dernière, mais étant donné que j'étais malade, euh, j'avais vraiment plus l'appétit et en fait, euh, il commençait à expirer déjà, donc. Euh, je l'ai commencé un peu hier. Mais celui-là, par contre, je l'ai déjà vu plusieurs fois, le chouchou. Euh, et je ne l'ai jamais testé, donc c'est super. Je vais pouvoir faire ça maintenant avec vous. Est-ce que c'est un fromage qui pue Voici. <rire> donc c'est un fromage au noix. Voilà l'intérieur. Donc ça, ça ressemble quand même à du fromage, hein, on ne peut pas dire. Ça n'a pas l'odeur du fromage, évidemment. On a ou pas Non. Hum. Très très bon. On sent très bien que c'est des... un fromage végétal, mais ça me fait penser un peu au, au boursin. Euh, je pense que étalé sur du pain en apéritif, c'est parfait. Donc ensuite je vais quand même vous montrer celui-ci de Jay Joy. Je le connais déjà, mais je me dis que bon, ça peut vous montrer que oui, on peut faire du fromage euh, vegan avec genre une croûte. Euh... Mais regardez-moi ça quoi. Alors celui-ci en fait il sent. Il sent pas le camembert non plus. J'en ai déjà mangé hier, mais on va refaire ça pour vous. Donc voici à quoi ça ressemble. Mmh. Ça, ça a vraiment, vraiment un goût de fromage. Je mens pas là, je dis pas ça parce que je suis vegan et que je veux vous convertir au véganisme, Mais ça honnêtement, vous donnez ça à quelqu'un qui mange du fromage. Il va pas pouvoir vous dire... Euh... Que ça n'en est pas. Ça aura peut-être pas le goût d'un fromage qu'il connaît mais ça ressemble un petit peu au, au chèvre je dirais de enfin bon, ce que je m'en souviens. Je le trouve vraiment mes... au top. On continue avec un produit de chez joy qui est une crèmerie végétale sur Paris. Euh, il me semble qu'ils vont commencer à vendre un peu partout en France mais pour l'instant ils sont assez petit, une petite structure. Et donc ça c'est le foie gras, enfin le faux gras, joie gras s'appelle, joie gras. Là j'ai envie de vous dire, moi j'ai un peu peur parce que j'ai toujours détesté le foie gras. Mais vraiment, évidemment après avec l'éthique, mais euh, le goût du foie gras, ça m'a toujours dégoûté. L'odeur, le goût en bouche, ça me donnait la nausée tout le temps. Et donc là, très très peur, Pff, très très très très peur de manger ça là. Parce que j'ai peur que ça me donne le même goût en bouche et le même souvenir. Euh, mais bon, allez. Soyons fous, là je me dis de toute façon ça a pas fait de souffrance animale C'est un truc entièrement végétal donc bon Même si ça a le goût du foie gras Amélie tu peux le faire C'est parti, wish me luck Ok, le premier goût qu'on sent ça me rappelle le foie gras et surtout la texture fondante. Je me souviens de cette texture qui fond en bouche comme ça. Moi, ça m'a dégoûté. Et eh bien, cette texture, c'est la même. Donc, ce genre de produit, c'est pas pour moi du tout. Même si j'admets que voilà, c'est un super produit végétal pour les gens qui aiment le foie gras et qui aiment cette consistance et cette texture et ce goût. Ensuite, on reste sur du salé avec des pâtes à tartiner avec du houmous de chez l'atelier V et une tartinade, alors qu'est-ce que c'est une tartinade de légumes, tomates, roquette. est-ce que je peux l'avoir en focus alors celui-ci je le connais, je vous en ai déjà parlé et je l'adore donc je vais pas l'ouvrir parce que bon, j'ai énormément de sauce euh, déjà ouverte dans mon frigo et j'aime pas gaspiller la nourriture et voilà, je vous le recommande vraiment et ils en ont un aussi euh, au haricot rouge euh, Qui est très très bon aussi Par contre celui-là je ne le connais pas Donc je vais le tester euh, Ils m'ont envoyé ce pain des fleurs Je me suis dit que j'allais tester ça avec Le genre de truc c'est des, des craquinettes euh, En mode 0 calories Là tu manges ça, t'as 3 calories dedans et t'es calé le genre de truc de régime Donc pour moi j'aime pas trop mais bon On va voir, c'est bon Je vais tester tout ça Voici la chose en question mmh, C'est pas mauvais du tout Évidemment la roquette, je suis intolérante Donc voilà, je vais peut-être pas finir le pot en un coup Après niveau ingrédients, tomate graines de tournesol, carottes, huile de tournesol, bon l'huile forcément mmh, C'est pas mauvais en ingrédients hein. Après, mmh. alors ça j'aime pas du tout, On va du carton ça n'a vraiment pas de goût, hein. je ne suis pas convaincue du tout, je sais qu'ils ont plusieurs types de pain et fleurs Je crois j'avais goûté châtaigne et j'avais bien aimé, mais celle-là j'aime pas du tout, Riz, sarrasin, Millet Ceux ce qui disent, je quand même des trucs en mais... non Il neige, mais c'est la folie, la folie Alors, donc on va passer au sucré maintenant J'ai reçu tous ces produits il y a deux semaines environ, c'était tellement difficile de résister <rires> Les biscuits du moulin du vert a confirmé mais il me semble que tous leurs biscuits sont et sans huile de palme. Faut que je confirme ça. Oh, la Il neige! Hum. <rires> oh là là, ça c'est le genre de truc que je veux pas m'arrêter si je commence. J'ai déjà testé un de leurs biscuits, mais pas celui-là, donc très contente Celui-ci c'est le fourré praliné. qui okay, emballage, encore une fois, peut mieux faire. Mmh. Mmh. Mmh. Alors ça, ça me rappelle un biscuit, pas entièrement le goût mais vraiment la consistance, les pépitos Vous vous souvenez des pépitos là Ceux qui sont longs et fourrés, c'est un de mes biscuits préférés Ça me rappelle vraiment vraiment vraiment ça, sauf que ça ben, c'est plus sain évidemment Et puis c'est vegan, donc enfin sain vous n'allez pas manger un paquet entier euh, tous les matins non plus. Farine, sucre de canne, chocolate, beurre de cacao, poudre de cacao, vanille. Non, c'est pas. Euh, voilà, il n'y a pas des conservateurs, des trucs comme ça dedans. Donc euh, oui, il y a du sucre, oui, il y a de l'huile. Très très bon. On va rester sur le thème du chocolat. Mais ils m'ont envoyé énormément de chocolat aussi avec ces céréales, donc de petits déchets qui ressemblent au. C'est quoi ce déjà Les carrés, enfin. Vous voyez les casser <rire> chose que je n'ai pas mangé depuis très très très très très longtemps. Parce voilà, tout simplement c'est pas bon pour soi. Je pense pas que ça ce soit excellent non plus. Mais euh, de temps en temps, pour super plaisir, je vais arriver à l'ouvrir. Ah <rire> Ok. Alors, donc tout à fait la même forme. Moi j'adorais faire manger les coins. Qu'après qu'il reste que le. Il reste que le centre. Avec le chocolat. Alors. Oh, mais du coup, j'en ai pas pris assez là. donc j'en mets plusieurs. Mmh. Bon. Ça se sent que c'est beaucoup plus sain que les originaux, on va dire. Par contre, je suis déçue parce qu'il n'y a pas énormément de pâte à l'intérieur qui coule. Chose que j'adorais. J'ai l'impression que c'est très très sec. Ceci dit. Il est ne m'arrêter quand même. Je ne suis pas entièrement convaincue par la chose parce que ça coule pas. Je suis désolée, le, le dessin, ça montre un truc qui coule. C'est pas vrai. C'est sec. Mais c'est pas mauvais. C'est pas le genre de petit déj que moi je mange en tous les cas. Mais bon, pourquoi pas pour quelqu'un qui veut devenir vegan et qui mange ça tous les matins. C'est une bonne option pour lui. Donc, pourquoi pas. Je vais passer à une boisson qui m'a envoyée. Donc, encore une fois, c'est au chocolat. Je pense que c'est le thème de la vidéo. Organic coconut milk drink with cacao. J'ai toujours un peu peur des coconut milk parce que parfois c'est très très bon et parfois c'est pas bon du tout. Donc celui-ci contient de l'eau, du lait de coco, du nectar de date, du cacao. Donc euh, comme ça, ça a l'air très bon. Et eh bien on va voir ça tout de suite. Ah, peut-être que je dois shake avant. Genre des trucs que tu dois shake parce que étant donné qu'il n'y a pas de trucs qui conservent ensemble, eh bien s'assurer que tout soit homogène. Mmh. Je suis un peu déçue Très très sucré Très très sucré Pas très chocolaté Très fin Vous voyez ce que je veux dire Genre c'est pas un lait sec euh, C'est très dilué Non je suis déçue Je suis pas convaincue Par contre j'avais testé le leur euh, au café Celui-là je l'avais bien aimé Mais au chocolat non Désolée Alors next try Ce sont ces yaourts au coco De chez Harvest Moon donc la couleur comme ça fait un peu chimique Mais bon la mangue euh, de toute façon ça a une couleur de malade donc. Par contre t'achètes un pont entier tu penses que c'est plein jusqu'en haut N'est-ce pas Eh bien non c'est plein jusque là Je veux pas vous le pencher pour vous montrer mais vous voyez Enfin consistance J'aime bien les choses onctueuses donc j'espère que ça sera à la hauteur de mes espérances hmm. Si vous aimez la mangue ça, ça c'est très bon Mm -hmm. Il me reste 4 choses à essayer avec vous, donc la première chose, des petites bliss balls, petites boules d'énergie, dates, noix de cajou, coco râpé, c'est vraiment tout petit, mignon, c'est bon, c'est pas, pas exceptionnel quoi, c'est bon, mais bon, c'est le genre de choses que vous pouvez faire chez vous. Mais c'est vrai que si vous êtes en déplacement ou quelque chose, que vous passez devant Naturalia ou bio vous voulez quelque chose de sain, ça, c'est quelque chose euh, parfait. Next, je vais essayer le chocolat au lait de coco de chez Artisan du Monde. Pareil, c'est un chocolat que j'ai vu très très souvent. Je n'ai jamais acheté, jamais testé. D'habitude, je prends le chocolat euh, Rapunzel. Je pense que vous le connaissez. Hum mmh. mmh. Hum Mmh. Wow. alors hyper sucré, mais hyper sucré, peut-être que j'ai pas l'habitude mais euh... le premier ingrédient c'est du sucre à 41% donc c'est énorme, c'est pas un chocolat sain mais qu'est-ce que c'est bon c'est un chouïa trop sucré pour moi, ça me brûle, limite la gorge Mais sinon ça a vraiment l'aspect chocolat au lait euh, Des Milka ou des choses comme ça Ça n'a pas le goût de coco un Tout petit peu mais ça n'a pas vraiment le goût euh, hyper prononcé de coco Donc si vous avez un peu peur de ça, non Et enfin il me reste deux barres Donc pour être honnête avec vous, cette barre là je la connais déjà, je l'ai déjà euh, acheté plusieurs fois, mais j'évite de l'acheter parce que en fait euh, je la finis en <rire> même pas une seconde, tellement c'est bon. Euh, je vais pas l'ouvrir maintenant parce que je la connais déjà. Et euh... oh, allez, allez, ça va être difficile pour moi de me rater à une seule bouchée. Hein. C'est tellement un délice, pareil, c'est quelque chose de pas du tout sain, mais c'est vegan. Ça a le goût de chocolat au lait, c'est très sucré. Euh, Qu'est-ce que c'est bon! donc voilà à quoi ça ressemble comme ça je croque dedans je mmh. mmh. j'ai rien à redire je veux dire c'est quelque chose de délicieux chocolaté, chocolat au lait c'est vegan, c'est pas sain mais c'est trop bon et enfin je vais terminer sur une barre un peu plus santé on va dire il me semble qu'il n'y a pas de sucre ajouté là dedans c'est ça, pas de sucre ajouté, pas de gluten, c'est vegan, c'est bio, c'est cru et c'est paléo que demande le peuple. Donc c'est une barre de, me semble, de fruits séchés et peut-être noix. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans bon, J'aurais dû regarder avant. Donc fruits euh, oui des fruits, noix des noix, c'est écrit en français. Fruits et noix, c'est ça. Donc voici à quoi ressemble l'intérieur. Mmh. Mmh. très bon, très original. Je m'attendais à quelque chose de très classique, euh, date, coco, mais on sent vraiment la banane. Vous savez, les bananes séchées, là, vous pouvez acheter. C'est un peu ce goût-là, mais on sent aussi la l'açaï. C'est ça qui est fou. Parce que dans ce genre de choses, ils mettent euh, 1% d'açaï, j'approuve totalement. Bon, ça y est, je suis venue à bout des de tout, donc encore une fois tous ces produits à part euh, les sauces, donc euh, The Good Spoon mais tous les autres produits, vous pouvez les trouver euh, en magasin bio, particulièrement ceux-là, euh, ils viennent de, de chez Naturalia donc merci encore à Naturalia voilà, et eh bien écoutez, euh, j'espère que cette vidéo était pas trop chiante à regarder à la base, je voulais la faire avec quelqu'un je me suis dit que ce serait plus marrant de regarder ça, euh, que de, de regarder juste une personne manger mais euh, finalement les gens n'étaient pas disponibles, donc euh, voilà, puis je voulais la faire. J'espère que ça vous a fait découvrir euh, des produits véganes que peut-être vous ne connaissiez pas. En tout cas, dites-moi si vous vouliez euh, une vidéo pareil, produits véganes, mais en supermarché conventionnel. Encore une fois, tous ces produits-là, moi, c'est pas ce genre de produit que je mange énormément. C'est toujours bien pour les personnes qui veulent être véganes et qui se disent oh, « Mais il n'y a aucun produit, mais qu'est-ce que je veux manger, de la salade et tout ?» personnellement moi j'adore manger des fruits et des légumes et 99% de mes repas c'est fait à partir de choses fruits et légumes, céréales, enfin non transformés donc ça c'est vraiment que des produits transformés que personnellement j'achète pas beaucoup que je ne mange pas beaucoup mais je suis très contente de pouvoir vous montrer qu'il y a des alternatives qui existent et que forcément de temps en temps moi j'aime bien manger ça j'aime bien manger ça j'aime bien manger euh, voilà, des trucs comme ça euh, de temps en temps, ça fait pas de mal, n'est-ce pas? Donc, euh, c'est super de voir qu'il y a de plus en plus d'alternatives qui existent, de plus en plus de marques, de produits proposés qui sont pas euh, très, très, très, très chers non plus. Donc, vous pouvez aller voir ça euh, par vous-même. Donc, voilà, euh, merci encore d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous revois très bientôt sur ma chaîne. Mouah